les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, je vous souhaite déjà un très bon début de semaine à tous. Une très belle journée de lundi. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent au travers de cette vidéo, déjà je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment commander votre carte Visa liée Blima. Alors, euh, il arrive des fois que la carte soit en rupture. Et quand la carte est en rupture, donc vous ne pourrez pas euh, avoir cette interface-ci pour pouvoir la commander. Donc, euh, c'est très important de savoir que pour la commander, voilà, il faut qu'elle soit disponible. Dès que le stock est épuisé, euh, voilà, euh, vous n'aurez plus la, la possibilité de commander. Donc voilà. Euh, lorsque vous allez cliquer sur le lien que je mettrai en description de ma vidéo, vous tomberez directement sur cette page. J'ai voulu vous épargner de tous euh, les, les tous les onglets initials. Donc, mais là, euh, vous trouvez la carte Liebherr généralement quand vous êtes sur la page. à Après, vous partez dans le service, secteur d'investissement, Liebherr Visa Carte. Voilà. Donc, et vous tombez sur cette page-ci. Je tiens à notifier que lorsque vous commandez votre carte, chaque carte Visa pour être activée a besoin de certaines informations. Euh, donc, il vous faut un certain nombre de, de, de, de dossiers, de documents, c'est-à-dire euh, la photocopie de votre CNI, euh, votre numéro d'identifiant INI, votre plan de localisation, euh, une demi-carte photo. Bref, les informations qu'on demande lorsque vous voulez avoir une carte. Donc... Euh, donc, euh, voilà, quand vous êtes sur cette page, tout simplement, vous sélectionnez la quantité de cartes que vous voulez commander. Ensuite, vous cliquez soit sur HAT ou Cart, c'est-à-dire euh, mettre dans le panier, ou oh, alors, buy now. La carte coûte 17 500 francs pour ceux qui sont au Cameroun, bon, en Afrique. Maintenant, pour ceux qui sont en Europe, je pense que c'est là euh, un autre prix en euros. Mais disons, 17 500 francs, c'est le prix. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est de renseigner ce formulaire, voilà, avec vos vraies informations comme sur votre CNI, voilà, de renseigner exactement les informations qu'il faut. Et lorsque vous, allez, vous avez renseigné ces informations-là, vous allez, euh, soit vous avez la possibilité de créer le compte ou alors de ne pas créer le compte. Et deux, si l'adresse de résidence est différente de l'adresse de livraison, vous pouvez bien vouloir renseigner l'adresse où, où vous voulez être livré par ici. Vous avez différents modes de paiement. Bon, je rappelle que le mode de Paypal n'est pas en opérationnel Donc, vous pouvez payer par euh, euh, cash, donc euh, payer à la livraison. Quand on vient vous donner votre carte, vous pouvez payer à la livraison. Vous pouvez payer par Bitcoin, par payeur par Limo ou alors même par votre carte de crédit. Si vous en avez à une, vous pouvez aussi payer par votre carte de, de crédit ou alors money mail. Quand, quand vous avez sélectionné le mode de paiement que vous voulez, vous cliquez simplement sur confirm order. Quand vous avez cliqué sur confirm order, que vous avez confirmé votre commande, vous venez simplement sur dans vos mails, vous venez dans vos mails, vous verrez que vous avez reçu... Un mail de l'e-market qui confirme avoir reçu votre commande voilà votre commande tout simplement et après vous allez juste patienter euh, maximum trois jours ouvrir pour pouvoir recevoir votre carte et lors de la réception de votre carte je, je précise encore pour que l'IEP puisse activer votre carte, il aura besoin certainement d'une demi-carte photo, certainement euh, de votre photocopie des CNI, euh, votre plan de localisation et le numéro d'identification ce qui est obligatoire actuellement pour pouvoir activer une carte Visa prépayée. Voilà, donc euh, j'espère que cette courte vidéo va aider beaucoup d'entre vous, et voilà, on va se dire à très bientôt, n'oubliez surtout pas de partager pour ceux-là qui veulent commander les cartes, partagez au maximum, partagez à vos proches, partagez à vos fioles, pour qu'ils puissent commander aussi leurs carte dès à présent. Donc voilà, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Euh, ciao, ciao